Sinon M2ON c'est M2 M2 mieux ON. parce que comme ça les gens ils vont retenir euh, mon blaze après l'artiste tu vois Bien sûr de voilà, artiste voilà. Voilà. Alors euh, on va commencer par Charlie Charlie vit depuis ses 15 ans euh, En 1996 Îles. et aussi aussi musique euh, musique black, ouais. black. La jamaïque. On, doit, on, doit, on doit big up les blacks parce que c'est la musique des blacks comme oui, cool you non know et euh, voilà j'ai pris tout j'ai pris tout mon style depuis la jamaïque c'est là bas où j'ai chopé toutes mes inspirations la première fois où j'y suis allé j'avais effectivement euh, 15 ans j'allais 15 ans j'allais avoir 16 ans j'étais à l'école là bas donc j'étais même pas en mode, euh, oui j'avais une mistake de Don Carlos. Et du coup t'as appris le patois ouais, jamaïcain. Voilà, j'ai vraiment appris le patois jamaïcain. Et puis euh, bon j'ai fini par me marier, donc même ma belle-mère, toute ma famille, euh, mes enfants sont là-bas. Ouais. Donc maintenant j'ai même eu mon passeport. Ouais, donc euh, j'ai mis mon style en pro-jamaïcain. J'ai mis mon style en pro-jamaïcain pour que quand on écoute on dit non c'est pas un français C'était bah, oui. mon but. Et euh, je suis bien arrivé parce que j'ai une chanson qui a, qui a réussi là-bas. Ouais. J'ai une chanson qui chante le, le drapeau jamaïcain, Black ah. Green and Ball. Ouais. Celle-là elle réussit bien là-bas, il la joue beaucoup pendant le, le jour d'indépendance. Et pourtant elle a un certain nombre d'années, hein, celle-ci. Hein. Ouais. Et elle se <rire> joue encore. Et je suis vraiment content parce que j'ai réussi à, à donner quelque chose à la Jamaïque. Ouais. Et euh, Parce qu'eux ils disaient Ah, oh, tu, tu utilises notre musique, après euh, maintenant que tu as utilisé notre musique notre style. Va repartir en Europe et tu te fais connaître. Ouais, oui. C'est pas si facile. Ouais. Moi je voulais juste vous donner quelque chose, un cadeau, ouais. c'est pas facile. Donc euh, sur un bon livre jamaïcain aussi, fait par une équipe jamaïcaine. Le titre il est signé BB, BB Records. Ouais. Donc euh, je suis content. Maintenant on a fait aussi l'album avec TMMG. C'est l'équipe qui a produit l'équipe. Le... J'ai travaillé entre. Ouais, c'est une sorte de reconnaissance maintenant alors. Voilà, je suis très content. Je travaillais entre G-Jam Studio. Of Gong, Mixing Lab, maintenant de retour avec tout le projet je travaille avec 149 records. D'accord, et c'est toi qui décide du studio où tu vas aller du... Non, quand j'étais en Jamaïque j'étais avec mon équipe de TMMJ, c'est eux qui prenaient tout en main, c'est eux, qui, eux qui, qui prenaient tout en main, C'était un bon groupe de musiciens qui travaillaient aussi avec Perre et Saman, avec Dexta Dabs, avec des artistes comme Ah ouais, Martin. Tu ouais, n'as ouais. oui, oui, oui. pas ton équipe qui est faite déjà Non, en France, en France je travaille avec 149 ouais. 149 records avec qui je suis en train de former un groupe. Ouais. Donc là on est en train de, de former ça petit à petit. C'est pas, met pas met facile, non. voilà, exactement. Le, le temps de mettre une tournée en place et tout. Mais ça avance bien. On a déjà un groupe en place, on a un show en place. Ouais, c'est le plus important. On a fait un show en Suisse il n'y a pas longtemps, on a la vidéo, donc on va, on va avancer avec ça. Ouais, donc tu as trouvé des musiciens. Voilà, j'ai touché la scène avec De Bing, qui est a pas On a, ouais. a Machop le stade. On va utiliser le fichier pour choper des shows aussi. Oui. Ça te permet de te vendre, de faire ta promotion encore plus. Voilà. Ça. Et puis d'avancer. C'est super, ouais, ouais. c'est la famille. Carrément. Euh, là, tu as 41 ans, donc plus de 20 ans de carrière. Euh, tu es auteur, compositeur, interprète. Dans quel ordre écris-tu tes chansons Dans quel ordre ben, Est-ce que c'est d'abord les paroles et ensuite la musique Est-ce que c'est l'inverse comment, comment tu t'organises quand tu produis Alors ça dépend. Des fois, des fois j'ai le mieux c'est quand j'ai un rhythm. C'est quand on me donne une instrumentale qui a ce, qui a ce feeling. Et j'écris pour... Mais c'est arrivé, par exemple, pour une chanson comme Na'a give up". ma chanson Na'a give up", que j'ai écrite pour mon père, j'avais déjà les paroles pour, et ils ont composé la musique, et c'est un peu triste, ah, avec ce groove. Ouais, donc tu leur as donné voilà. les paroles, et oh. eux, ils t'ont proposé de la voilà. musique. Et pour le... Ouais, ça dépend, effectivement. Mais le mieux, j'avoue, c'est quand on donne un rédime, J'écris pour. Ouais. J'avoue que c'est la meilleure base. Ouais. Donc ça peut arriver de kiffer. Et avec un bon groupe de musiciens, à... si t'as des musiciens avec toi, ouais. c'est sympa. Ah, c'est une autre idée. Comme la kill par exemple, ouais. là, ils se complaisent. S'il a une café là, tout de suite de guitariste il met un truc, c'est parti, toi. Ah oui. Tu vrai qu'il y a l'inspiration. Oh, ouais, ils sont trois, quatre musiciens. Voilà. Ça donne de la créativité, Ben oui. Atkinson, c'était comme ça avec toi, D'accord. Ils étaient tous musiciens, oui, bassistes, ouais. guitaristes. même vibe effectivement ouais. beaucoup de monde beaucoup de bonne vibe sur une bonne énergie quoi ouais, des sourires sur les visages on a exact. enlevé les masques et, uh... ah c'est génial exact hein. on ces euh... du coup là vous arrivez d'où vous êtes venus ensemble là on était aujourd'hui non mais on était en tournée ensemble ouais, ouais. on était à okay. bordeaux par là on était en et était, vous, êtes... Euh... vous êtes arrivé quand enfin, moi j'arrive aujourd'hui mais toi t'es la hier déjà non ouais. ouais. d'accord et là, là vous restez tournée. tout le J'aurais bien aimé, mais je suis, je suis obligé de partir. Ouais. Et toi, Charlie, tu restes jusqu'à lundi Moi aussi, lundi. je repars demain. Ah, tu je repars demain. demain. Et du coup, il y a des artistes que vous, que vous auriez aimé euh, voir plus que d'autres ben, Effectivement, euh, là, là, je vais devoir partir. quoi. Mais euh, Je suis content, j'ai vu Marcus Gad. Ouais. Je vais le voir. Et toi ouais. aussi. Ouais. Et si il y a pas mal de monde, je ne vais pas pouvoir avoir demain non plus. Je repars avec des déceptions un petit peu. Les catégories, je voulais voir des big up catégories qui sont encore ouais, oui. voilà, un petit big up. Et il y a pas mal de monde, je voulais voir un par un Sarah Lugo aussi. Ben bah oui. Qui m'avait fait un email, elle m'a dit alors t'es là, et, là, t es t es là et tout. Et là, et là je tu repars, repars parce que tu continues la tournée de promo Non en fait je repars chez moi et après je reviens. Je pense que c'est un mois pour répéter avec le groupe. Et on, va, on va mettre en place une tournée. On a déjà une date pour l'année prochaine. On est en train de tout mettre en place avec le groupe pour vraiment mettre en place ce groupe. Ouais, pour que ce soit propre euh, et que groupe. ça sonne bon, bien comme voilà. il faut, comme tu, comme tu veux. J'ai un manager de 149, 149 de 14, tu vois qui c'est Voilà, Max, Greg, tout ça, ils sont super sérieux. Donc on avance comme ça. Et c'est eux qui te font le booking aussi C'est eux qui me font le booking avec la, la soeur de Greg, tout ça. Et après tu as une... Bon, on va travailler aussi avec Shabby, tu vois. Ouais. Donc, euh, on, on essaie d'avancer. ça Oui, mais tu as ton mot à dire quand même sur les dates qu'on te propose Ben, pour l'instant, je fais confiance à Greg, il ouais. filtre bien tout ça. Euh, on le big up. On le big up, on big up le Greg. 149 yes. records. Yes. <rire> euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu en penses du site et euh, qu'est-ce qui te manquerait ben pour l'instant, franchement, c'est la grande classe. Je n'ai pas encore pu aller, aller, aller marcher partout. Ah ouais. euh, je sens la bonne vibes. Qu'est-ce qui m'en fait Je ne sais pas, franchement. Il n'y a rien qui te manque Non, je ne sais pas. Ça, Parfait, alors. Non, franchement, je ne sais pas. C'est dans le club. C'est euh... <rire> dans <Standard club. rire> Il n'y a pour pas finir, de club. finir, est-ce que tu aurais un mot pour ton public bordelais Le public bordelais ben Écoutez, euh, plus de reggae music, plus de reggae music tout le monde, plus d'amour, plus d'unité. Les peuples et on casse le racisme. Et on casse le racisme. C'est assez high. Merci, yeah. Merci L habil. L habil. Yes, big up à toi. C'est un honneur. C'est bon, ça. C'est Voilà. Défense. C'est ça, J'enchaîne un petit peu sur toi. Ça te fait quoi d'être ici euh, pour le redémarrage du Sonnit 4 Ah déjà ça fait super plaisir, déjà tout simplement et puis euh, on va faire le plein de vibe ouais. Et j'espère que surtout que je vais me faire connaître Et que voilà. le public va chanter Soudé euh, Ce serait trop beau Ce serait, ah, ce ce serait, serait génial J'y crois pas mais ce serait trop beau Ah là là mais je te le souhaite, ouais. je te le souhaite par cœur, parce que on la connaît tous par cœur. Ouais. C'est euh, une des chansons qui est ressortie de cet album Back Business. Tu as un public fidèle, ouais. soudé. Donc euh, on verra ça euh, tout à l'heure. C'est ça. Euh, Est-ce que tu crois que euh, ce public, il t'a suivi jusqu'ici Ou euh, tu l'as attrapé comme ça parce qu'il était un petit peu dans le vent et il se cherchait quelqu'un qui te ressemble Parce qu'il te ressemble aussi. Je pense un peu des deux. hein. Ouais. Un peu des deux, forcément. Hein. Il y a cette volonté de... De faire du son euh, un peu à l'ancienne, tu vois, pour justement euh, récupérer ceux qui ne trouvent pas leur compte euh, actuellement dans la musique, tu vois. Ouais. Mais en même temps, euh, je fais mes sons. Euh... Tu fais ce que tu aimes. Voilà, c'est ça. C'est ton identité C'est ça. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu euh, as un artiste que tu aimerais inviter sur scène avec toi, qui n'a pas encore fait de feat avec toi Bien sûr. Ah, tu veux dire un artiste connu Ouais. Il y en a plein que j'aimerais bien inviter. Hein. Il y en a plein, plein, plein. Hein. Mais franchement, euh, moi, mon top, je dis toujours, c'est Admiralty, ouais. Sir Samuel, Blaco, Pixel. Euh, voilà, ah, ça, si ]ains. je veux voir des mecs comme ça, euh, ouais, je serais refait. Frères. Ouais, ouais. Ah, nickel, bon, c'est tout ce qu'on souhaite. Euh, un concours de flow, un concours de beats entre vous, à faire de l'intro comme ça, est-ce que ça pourrait arriver Concours de bide, je sais pas, mais concours de flot, pourquoi pas, ouais. ouais. <rire> Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux Avec, euh, avec Charlie, ben, sur la tournée. Ouais. On a été invités en même temps euh, sur la tournée, on s'est rencontrés comme ça. Euh. La connexion avec les voilà. managers, euh, les stars, et c'est parfait, ouais. C'est Chabi ce qui nous a. Chabi il a invité Charlie et il m'a invité moi, quoi. D'accord. Voilà. Tu penses que c'était fait exprès non, je pense que c'est. Il a un coup de cœur pour euh, la musique de Charlie, il a eu un coup de cœur pour la mienne et ils se sont dit, ben, il y a le son Ska, allez, vas-y, on part sur une tournée, je pense que c'est ça. Sûr, je pense que... pas qu'ils aient calculé euh, tout, tu vois. Ouais, je pense qu'ils marchent aux... à la vibe, tu vois. Ouais, par rapport aux énergies, par rapport ouais. aux vibes, par rapport aux personnalités. Je pense aussi. que c'est ça aussi, ouais. On vous met en lien euh, et on voit si ça colle ouais. ou pas. Ouais, euh, ouais c'est ça. Euh, Envisages-tu de faire un studio plus grand puisque quand on te voit à la caméra chez toi, ça a l'air tout petit. Ah c'est un petit studio ouais. Ah euh, ouais donc c'est tout petit chez toi. Est-ce que tu imagines faire quelque chose de plus grand Ah bah le rêve euh, oui, mais là pour l'instant on n'est pas au programme. Ouais. Bon, euh, le jour donc, où j'aurai un milliard d'euros euh, ouais. ouais carrément. Ouais. Bah, oui le jour où tu pourras parce que là un permis spectacle. encore. Ouais. Pas encore ouais. D'accord, tu attends tes 43 cachets Voilà, c'est ça. Pour prendre notre intermittente. C'est tout ce qu'on te souhaite. J'espère. Euh, donc, un futur album est-il en préparation Ouais. Et euh, sur Bordeaux avec Baco Records Pas avec Baco, ouais. pour l'instant en tout cas. Mais il euh, y a un truc en préparation, ouais. D'accord. Il y, y a des petits sons, des fois je fais des excuses sur Insta. Euh, comme ouais. d'hab, tu vois. Bah, oui. Mais euh, voilà, il y a du son euh, qui arrive, ouais. Voilà, des petites, euh, des petites euh, 10 secondes, 20 secondes. Voilà, ah, c'est ça. un petit son qui sort et puis du coup, on devient accro, on regarde la vidéo euh, X fois et on se ah. dit, ça va être bon ça. C'est ça. Euh, tu es installé là sur Bordeaux, euh, est-ce que ça a été bénéfique pour toi, pour ta créativité Toi qui arrives de Perpignan Non, je pense que euh, la créativité, je l'ai eu peu importe où j'ai habité, tu vois. D'accord. Donc euh, non, ça, ça passe spécialement joué, quoi. Ouais. Ouais. OK. Euh, ton inspiration, est-ce qu'elle te vient comme ça en plein moment de la journée ou est-ce que ça t'arrive de trouver la nuit parce que t'as quelque chose dans la tête et il faut que tu te lèves pour aller le poser direct ben Ça, c'est de l'inspiration, euh, comme on appelle euh, l'éclair le, le, de génie. Ce que tu dis, c'est un peu le hasard. Ouais. Mais il y a aussi des moments où je me pose, j'ai des heures où je me dis là, je vais travailler et je vais essayer de trouver, soit d'écrire, soit de composer. Il y a vraiment des heures de travail, quoi. Tu n'as pas la page, la, la peine de la page blanche. Si, bien sûr. Ça si, si, Ah oui, oui, oui, oui ouais. bien sûr, bien sûr. Ça te provoque de la frustration. Ah oui, à fond, assez. à fond. D'accord. Ok. Tes projets pour la suite L'album. Ouais. L'album, euh, quelques quelques featuring, j'espère. Ouais. Et puis euh, une tournée, puis, qui sait, voilà. Challah, comme on voilà. C'est euh, tout ce que je te souhaite de très très beau. Je te remercie beaucoup. Avec bon. plaisir Fika, Fika m Yes Merci bonne continuation et bon constat Merci à toi Big Éclatez-vous Big up.